Pour faire des frontières blanches, on va commencer par dupliquer le calque région et renommer ce nouveau calque en frontière région. Une fois que c'est fait, on sélectionne tous les éléments du calque. Donc on prend l'outil sélection, on vérifie que tous les autres calques sont bien verrouillés. On sélectionne tout et on va cliquer droit sur le petit blanc en bas. Ensuite, on choisit définir le contour et tous les contours deviennent blancs. Alors personnellement, j'ai l'habitude de les faire un petit peu plus larges. Donc j'ouvre le menu et contour et dans l'onglet style de contour je fixe la largeur à 2 pixels je pourrais en rester là mais lorsque je fais apparaître mon fond et surtout la mer je me retrouve assez logiquement avec une frontière blanche sur le littoral et cette frontière blanche ne me convient pas pour effacer tout cela je vais utiliser l'outil éditer les nœuds ou les poignées avec lequel je vais venir sélectionner les éléments que je veux supprimer Donc je vais zoomer un peu sur le littoral nord qu'on voit mieux je sélectionne les nœuds. Que je veux effacer et ensuite je vais utiliser briser le chemin au nœud sélectionné ensuite je pour j'enlève le dernier nœud en l'effaçant et je vais faire pareil pour tous les autres euh, littoraux français si vous effacez directement sans briser le chemin Inkscape se contentera de redessiner le tracé avec beaucoup moins de points ce qui ne s'intéresse pas ici voilà donc je vais faire les autres littoraux et on se retrouve dans le prochain épisode